Merci. Quand je, je me suis dit, tiens, si je les invitais tous les deux, je me suis dit, ils refuseront. Ah bah oui, oui, parce qu'on ne fait pas plus concurrent que Free et Bouygues Télécom. Alors aujourd'hui, tout le monde est concurrent. On ne fait pas plus concurrent que les quatre les opérateurs français. Mais je me suis dit, et vous avez tous les deux accepté, à la même vitesse et avec la même franchise et de façon aussi directe. On a euh... été invités, hein, donc... Bon, bah. <rire> Alors allons-y. Je propose de vous poser à tous les deux, chacun son tour, une question euh, générale. Comment analysez-vous, vous qui êtes à la fois un expert, un acteur, euh, le marché actuel des télécoms mobile, fibre, FAI Je crois que le marché des télécoms en France, il a deux caractéristiques par rapport euh, euh, à l'écosystème qu'on peut voir en Europe. D'une part, des prix agressifs. Et nos concitoyens doivent s'en réjouir. Euh, grâce au secteur des télécoms, il y a eu une redistribution de pouvoir d'achat au cours des six dernières années assez importante. Et la deuxième caractéristique, c'est un niveau d'investissement euh, sans précédent. Pour la première fois, on va franchir le seuil des 10 milliards d'euros d'investissement cumulés entre les quatre opérateurs et un niveau d'investissement qu'on ne retrouve pas non plus dans le reste de l'Europe, dans la mesure où on superpose deux cycles d'investissement, à la fois la fibre optique et la couverture des territoires en mobile, ce qui est une question de cohésion nationale. Donc, le fait, cette équation, un prix agressif et investissement élevé, pousse les quatre opérateurs à être innovants pour se différencier des uns des autres, d'une part, et d'autre part aussi à être assez performants dans leur modèle économique. Et on a aussi deux autres enjeux. Le premier, c'est de défendre la valeur de nos réseaux par rapport à un certain nombre de nouveaux acteurs, et notamment les GAFA, et défendre la relation avec euh, nos abonnés, et euh, se préparer aux futures euh, ruptures technologiques, et notamment la prochaine, qui est l'arrivée de la 5G. Voilà, alors, évidemment, on parlait de la 5G. Alors, Richard, comment vous voyez le marché actuellement bah, Écoutez, d'abord, le, euh, le marché des télécommunications a fortement euh, évolué. Au-delà de ce qu'a dit euh, Thomas, euh, bah, les gens sont équipés de mobiles, les gens sont équipés de box, donc on arrive à un seuil, ce qu'on appelle, pas saturé, mais proche d'un marché qu'on dit mature, dans lequel, bien sûr, il faut innover pour essayer de capter les clients. Et les clients se retranchent sur un certain nombre de choses. C'est-à-dire que quand j'ai démarré les télécommunications mobiles, ce dont vous avez comme téléphone, en 98, vous vous en serviez 6 minutes par jour. 6 minutes par jour, bah 6 minutes par jour la qualité, on ne vous en mourrait pas. Aujourd'hui, c'est 2h30 par jour. En moyenne, donc bien évidemment, à 2h30 par jour, la qualité, la disponibilité, le service client, vos boutiques, tout ça devient essentiel pour être capable de répondre aux clients en permanence. Et donc c'est ce qu'on voit en termes d'évolution et ça me paraît être inéductable de par l'impact qu'a pris ce smartphone dans notre vie de tous les jours. Et deux heures et demie par jour, c'est probablement, en dehors du sommeil, la chose la plus importante de la journée pour tout le monde. Et donc, de ce fait, on a un devoir vis-à-vis -vis du consommateur d'être capable de lui apporter du service, des applications, et l'ensemble de son... Il a besoin pour travailler tous les jours ou même s'amuser tous les jours comme il veut. Alors, l'agressivité la, de la compétition, on dira ces cinq dernières années, a été telle qu'il y a eu des offres, soit des offres d'acquisition, soit des offres de rétention. Qui ont été particulièrement agressives et qui, euh, qui ont accéléré le churn, un churn permanent. Euh, et ce qui m'invite à poser deux questions. La première, c'est ces offres avec des promotions. C'est allé chez un de vos concurrents qui a un carré rouge jusqu'à 5 euros à vie, il me semble euh, en tout cas illimité. Ça, c'est pour la rétention de ceux qui voulaient partir tellement ils ne voulaient pas qu'ils partent. Et, euh, et, et évidemment, il est très difficile. Et de l'autre côté, il y a cette population qui euh, sont comme un vol des tourneaux, qui vont euh, de promo en promo et qui sont infidèles par... C'est un peu comme des Juan quoi. Euh, quand Si on est une femme et qu'on veut être heureuse, il ne faut, faut pas épouser un homme qui euh, regarde toutes les femmes qui passent dans la rue. Et vous avez des, des gens qui euh, passent leur vie à changer d'opérateur, qui sont les churnistes en quelque sorte. Et est-ce que ça vaut le coup de se battre à coup de promo D'abord, que penser de ce type de promo qui détruisent la capacité d'investissement, tout simplement. Et faut-il se concentrer sur cette population de gens qui sont à la recherche de bonnes affaires, les bargainers, ceux qui cherchent absolument... Voilà, je vous pose cette question à tous les deux. Le premier qui tire et dit sincèrement ce qu'il en pense. Nous n'avons jamais fait ce type d'offre à vie peu, à, peu, 5, à 5 oui, euros. Oui. Vous êtes le moins à vie euh, pour des forfaits à 30 40 gigaoctets. On a à cœur, en revanche, de toujours proposer le meilleur rapport qualité-prix. Oui. Vous l'avez fait une fois et vous avez été très stable sur le prix. Voilà, euh, vous l'avez fait une fois en sortant le produit. Mais pas, pas à ce niveau-là. Mais on, on, a <rire> la, on, a, on a la volonté d'être. Ils pas fait. Ils l'ont fait une fois très puissamment. Et <rire> On a la volonté d'être euh, numéro un sur le rapport qualité-prix. Euh, oui. Il y a à la fois des prix qui sont euh, serrés, mais qui sont viables d'un point de vue économique. Et on ne sortira jamais des offres qui pourraient mettre en cause la pérennité de la, de la société. Je ne pense pas que ce serait un service à rendre aux Français. Et on investit beaucoup en termes de qualité. En ce moment, on investit beaucoup en termes de fibre optique. Euh, C'est probablement l'axe stratégique principal de Free. On va en parler euh, aussi, est, est aujourd'hui le premier opérateur alternatif. Et les Français recherchent de plus en plus de débit et de euh, sécurité et de stabilité dans leur débit. Moi, je suis assez frappé. Je vais vous donne deux chiffres. Euh, on est parti avant tout le monde sur la fibre optique. On n'a pas été très bon pendant un certain nombre d'années. Il nous a fallu 12 ans pour avoir notre premier million d'abonnés en fibre optique. Il nous faudra à peine 18 mois pour faire le deuxième million d'abonnés en fibre optique. Et on constate depuis euh, début 2018 une accélération en termes de demande de la part des Français sur la fibre optique, et ça constitue, pour, selon nous, une rupture assez importante dans l'animation du marché alors, on l'a compris, donc euh, si j'interprète, parce qu'on va parler bien sûr de la fibre et de la 5G et des boxes, mais euh, Free euh, n'est pas favorable à ces opérations de promotion folle et, euh, et ne cherche plus, et on va en reparler aussi sur la stratégie de Free dont on dit qu'elle est une montée en gamme, ne cherche plus à, à conserver le vol des tourneaux permanent qui va d'opérateur en opérateur. C'est aussi le cas chez Bouygues Écoutez, euh, je crois que comme vous l'avez évoqué, le marché a été... Euh et stimulé par une situation critique que pouvait avoir euh, un de nos concurrents sur une forme d'hémorragie euh, qu'il a subi pendant quelques temps euh, sur ses clients et qu'il a fallu qu'il trouve quelque chose pour essayer de, de le stabiliser euh, par rapport au, au, aux français qui regardent beaucoup de les femmes dans la rue euh, je crois que c'est pas euh, c'est pas 65 millions de français c'est à dire que on voit aussi que sur ces fameux clients qui cherchent les bonnes affaires etc c'est une petite partie des français et euh, même très minoritaire. C'est quoi, ces 5% du marché qui est capable de partir, de quitter son non, fournisseur Non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est 5%, c'est plus proche de, de 20% de ces Français ah, même, qui euh, ont cette capacité permanente à essayer de trouver la bonne affaire. C'est ça. Oui. Le Français qui veut acheter du produit français et qui finit avec du chinois, c'est oui. normal. On a ça en France, dans notre culture. Donc euh, c'est la même chose, là. Donc c'est 20% du marché qui fait ça. Alors en même temps, ce qu'on a pu observer, et qui a des conséquences, hein, c'est que certains acteurs qui ont pris des opérations très agressives, comme on a pu le voir, gèlent une partie de ce marché. Ceux qui bénéficient de ces fameuses offres euh, sont scotchés, je n'ai pas dit à vie, mais sont scotchés pour un certain temps, donc ils n'ont pas envie d'aller voir ailleurs. Donc on voit que le marché, c'est quand même en 2019, par exemple, calmé par rapport à ça, et euh, on verra ce qui se passe, on verra si la situation des acteurs fait que la stimulation sur les prix arrive encore. Mais comme l'a dit Thomas, à un moment donné, il y a une rentabilité à y mettre derrière, il faut faire très attention, c'est-à-dire que les clients et même dans le domaine de la data, euh, si par hasard, mais je dis ça comme ça, si par hasard les clients se mettaient à multiplier par 10 leur usage, ils ne seraient pas encore en illimité. Hein ils n'ont pas encore atteint le summum de l'illimité. Mais s'ils faisaient faire 10 les usages, il y aurait d'énormes contraintes euh, technologiques et commerciales à mettre sur le marché compte tenu du prix d'un usage qui serait multiplié par 10 sur le marché. C'est très clair. Donc on voit bien qu'il y a des limites au prix lié à l'usage. Et qu'à une époque, on s'était dit, ben, c'est pas très grave, on va faire des offres très généreuses, mais l'usage va rester modeste. On voit que l'usage ne cesse de progresser. Les pronostics de nos équipementiers sont de dire que dans les 5 ans qui viennent, ce sera multiplié par 5. Multiplié par 5, il y aura des problèmes de capacité partout, il va falloir réinvestir sur de la couverture, réinvestir sur de la capacité de manière massive. À un moment donné, il faudra que le client accepte de contribuer aussi à ces investissements. Sachant qu'on est le marché le moins cher d'Europe, enfin l'un des, des, des moins chers de. Nous Manier. avons été stimulés sur ce marché. Donc... On, peut dire, on peut le dire. Et alors il y a deux euh, sujets. Ce qui a été une bonne chose pour l'économie française et pour l'investissement. Et non mais c'est extrêmement important ce qu'on a ce débat avec euh, avec Richard depuis un certain nombre d'années. Euh, il y a eu un avant et un après l'arrivée de Free Mobile. Souvenez-vous avant. Euh, sur le retard qu'avait pris, euh, qu pris la France. Nous, ce que l'on constate, c'est, dans tous les cas, à 4 ou à 3 acteurs, les Français vont continuer à consommer massivement du gigaoctet. Euh, et c'est probablement un des principaux défis auxquels on doit faire face en tant qu'opérateur de réseau. Je sais que l'année prochaine, sur notre réseau, on devra absorber 60 à 70% de données en plus, lorsqu'on s'est lancé en 2012, on s'est lancé avec un forfait à 19,99€ pour 3 gigaoctets. Un certain nombre de personnes, par Richard, mais ont crié mais c'est un scandale, c'est du grand n'importe quoi. Aujourd'hui, la consommation moyenne sur notre réseau, 6 ans plus tard, est de 10 gigaoctets par abonné et elle sera probablement courant 2021 supérieure à 20 gigaoctets. Alors, puisque tu as la parole, Thomas, il euh, y a les nouvelles boxes. Alors, évidemment, vous avez, c'est quoi maintenant, c'est il y a six mois déjà, non La Freebox Delta, oui. Oui, c'est il y a six mois que ça a été lancé. Hein. Et euh, Alors, deux questions. La première, c'est euh, vous en êtes où Est-ce qu'elle se vend bien Est-ce que les gens sont contents Il n'y a pas des retours massifs parce que ça ne correspond pas à ce qu'ils pensaient ou... Et euh, est-ce que ça confirme ce que la presse avait dit et qu'on sent hein, C'est-à-dire une montée en gamme euh, de free vers... Euh, ben, ben, vers donc du plus haut de gamme, c'est-à-dire davantage de services, davantage de possibilités, puisque la box Delta, c'est pas simplement une box, ça fait plein de choses dans le salon. Donc, euh, on en est où là-dessus Que, que pouvez-vous nous dire sur la, les, les dernières boxes, et notamment la Delta, et puis sa, sa petite sœur aussi Cette année, Free va fêter ses, ses 20 ans. Et lorsqu'on s'est lancé en 99, on avait un enjeu qui était de démocratiser l'accès à Internet en France. c'était probablement notre raison d'être. Et on a sorti une box, ça a été une véritable rupture, ça a été incroyable. Et une box correspondait aux besoins de l'intégralité des Français. Et on voit qu'aujourd'hui, les usages sont en train d'évoluer. Vous avez certaines personnes qui souhaitent avoir uniquement une connexion à Internet, ni plus ni moins. D'autres personnes qui sont toujours extrêmement attachées à cette notion de triple play, avoir un seul fournisseur pour l'IPTV, pour la téléphonie, pour la connectivité. Et ce que l'on a fait avec cette Freebox Delta, on a souhaité adresser un segment de marché qu'on n'adressait probablement pas, euh, qui est un segment de marché euh, haut de gamme, c'est vrai, mais à un prix accessible, j'insiste, qui représente probablement 15 à 20% du marché. Et on est en train de s'imposer avec cette Freebox Delta sur ce segment de marché, mais sans délaisser Alors tous, les autres, tous les autres... On a donné un chiffre un mois et demi après notre lancement, on parlait de plus de 100 000 abonnés. D'accord, et depuis, plus de chiffres et alors, Si Richard n'était pas dans cette salle, je serais prêt à partager cette information avec vous. <rire> on, Mais comme vous on propose, est sur un secteur sors, hyper concurrentiel, c'est totalement après. impossible. C'est une information qu'il rêve d'avoir je, je ne la lui donnerai pas aujourd'hui. Bon, euh, elle sera communiquée et Free est en côté, ça va être communiqué à un moment donné Pas nécessairement, c'est une information non, qui peut rester confidentielle. D'accord. Okay. Quelles sont vos évaluations de nombre de deltas distribués bah, Je me base sur les chiffres de Thomas, donc j'en sais ah bah pas. C'est euh... quand un blanc, coupé bois et vert très froid. Vous connaissez la blague au Canada. Bon. Et euh, si vous ne la connaissez pas, mettez sur Google, vous verrez, elle est très drôle. Euh, alors les deux sujets d'investissement et de technologie actuelle, c'est la fibre et la 5G. Donc on va commencer par le plus simple, me semble-t-il, aujourd'hui, puisqu'elle date, ça fait un moment maintenant qu'on déploie la fibre, c'est la fibre. Alors combien avez-vous de foyers fibrés FTTH actuellement Première question. Et je la pose simplement comme ça, brute de fonderie. On... Aujourd'hui, on a plus de 10 millions de foyers raccordables à la fibre optique. Wow. Et sur ces 10 millions de foyers raccordables, on a un peu plus de 1,2 million euh, d'abonnés euh, fibre. Okay. Et euh, le rythme est en train de s'accélérer. à la fois des abonnés, nos abonnés à date, euh, qui basculent de la DSL vers la fibre optique. Et ce que l'on constate, et c'est une tendance qui est assez récente, qui a 7-8 mois, la fibre commence à devenir un véritable outil de conquête de nouveaux abonnés. Et pour Free, la fibre est aussi très importante à date. Au bout de 20 ans d'opération, on est présent mmh. uniquement sur le marché grand public et la fibre va nous permettre de venir adresser le marché B2B, ce qui va être un formidable relais de croissance pour notre groupe. Richard, question, vous en êtes où, vous La fibre, nous, on est parti bien après. Parce qu'il y en a, il y a toujours qui sont en avance, donc euh, il faut se mettre après. Euh, nous, on doit être à 650 000 clients on va mettre 5 ans pour atteindre le million et 5 ans les 2 millions. Donc en partant après, finalement, on va peut-être petit à petit rattraper notre, notre situation. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que notre part de marché fibre sur la base de ce qui est éligible, hein, aujourd'hui on est à 8 millions de prises éligibles. Euh, notre part de marché est supérieure à celle de notre DSL. Donc ça veut dire qu'on est sur un train où, où finalement, in fine, la part de marché de télécom dans le fixe sera supérieure à celle qu'on a aujourd'hui. Et la, donc la, la, la fibre, on, on s'éloigne finalement du spectre d'un opérateur dominant qui est orange, qui allait tout fibrer. Et puis ensuite, euh, on n'en est, en est plus là. Ce sujet est clos. Non, non, je pense qu'il faut rester euh, <rire> extrêmement vigilant non, sur ce point là, parce qu'on voit que l'opérateur historique a réussi à reconstituer une forme euh, d'avance extrêmement importante, euh, probablement pour des raisons opérationnelles, pour des raisons aussi de réglementation. Et euh, si on veut préserver la concurrence dans le secteur des télécoms pour les 10, 15 prochaines années, euh, ça se joue maintenant, et le principal sujet est celui de la fibre optique. Et Donc il faut rester euh, extrêmement vigilant sur ce point. Euh, je suis d'accord avec Thomas là-dessus, c'est-à-dire que finalement, quand on regarde la situation, vous savez, la France va être découpée en trois morceaux, ce qu'on appelle les, les RIP, les réseaux d'intérêt public, 13 millions de prises, différents acteurs, dont Orange, hein, qui, qui en fait une partie. Vous allez voir ce qu'on appelle les, les, les zones moyennement denses, ce sera 11 millions de prises. Là, il y a deux acteurs hein, qui vont se partager, dont Orange à 80% et, et SFR en termes d'infrastructures qui vont louer aux autres de manière réglementée. Et puis, il y a la zone très dense. Et c'est là dessus où Orange a initialement tapé fort. Euh, c'est à dire que cette zone des grandes villes où euh, initialement, il a été plus rapide que nous tous. Euh, il a fait assez vite euh, 6, 6 millions de prises. Et il en a encore un million à faire pour couvrir totalement cette zone, alors que nous sommes légèrement derrière dans le domaine et euh, on y travaille pour rattraper cette situation pour éviter de perdre de la part de marché dans ces zones. Voilà. Mais il faut être, comme dit Thomas, il faut être vigilant. Donc ça veut dire que cette guerre des prix auxquelles on assiste et qui est d'une violence, euh, certes on en profite, enfin on ne sait pas trop si on en profite parce que si effectivement on a des abonnements très peu chers mais qu'on est coincé parce que ça ne marche pas dans plein d'endroits, par exemple quand on prend le TGV, quand on va à la campagne, quand... Euh, Etc. Euh, on en profite pas tant que ça finalement. Donc, elle vous empêche pas d'investir. De <rire> bah, toute façon, on à ça. Attendez quand même. Bon, qu J'investis. Euh, non, non, non. Mais on investit. Mais je vous rappelle que il y a eu ce qu'on appelle le New Deal, hein, qui a fait euh, l'objet d'un échange, un troc, entre des fréquences qui sont prolongées pour une dizaine d'années et euh, l'ambition de rajouter. Euh, Grosso modo, euh, 30 000 antennes en France pour couvrir les zones éloignées. On va, à 4 opérateurs, ça fera 30 000 antennes. On va les mettre dans les zones éloignées, on va couvrir les routes, on va couvrir les, les trains. Même si, d'un point de vue physique, purement technologique, euh, s'amuser euh, à faire du très haut débit radio à 300 km h je vous invite à regarder les équations physiques. C'est pas forcément ce qui marche le mieux. Euh, c'est à des vitesses plus, plus oui, faibles que, que ça marche. Donc au-delà de ça très clairement on a un programme pour élargir la couverture et l'ensemble des acteurs vont y contribuer. Des fois euh, en, en, en, en seul dans les régions et des fois en mode partagé, ce qu'on appelle le mode guichet où dans ce mode là, on partage à quatre les investissements pour être capable d'optimiser cette couverture réclamée par nos concitoyens. Donc on y travaille. C'est un plan qui va s'étaler sur quatre ans et qui nécessite en particulier dans des périodes électorales du bon vouloir aussi des politiques locaux pour nous autoriser à mettre des antennes, alors que généralement, ils n'ont pas envie à ces moments là de. De, de, de non satisfaire certains de leurs concitoyens et préfèrent le retarder après les élections. On verra. Alors, euh, parlons maintenant de la 5G. Avant d'entrer dans le cœur du sujet 5G, euh, vous connaissez le physicien Aurélien Barraud qui parle du développement durable et du réchauffement climatique. On vient de recevoir François de Rugy et lui, il dit la 5G, la 20G, la, la 25G. Pourquoi on s'arrête pas à la 4G Puisque la 5G va consommer beaucoup plus en termes d'énergie, puisqu'on raccourcit les ondes à chaque fois. Et donc, il faut davantage d'énergie pour produire davantage d'informations, de compression et de transport d'informations. Euh, vous pensez qu'on a besoin de la 5G La 4G, ça marche très bien. C'est une question qui ne demande pas une très longue réponse. Hein, mais parce mais que la la 5G, c est, c est, pour expliquer ce qu'est concrètement la 5G, c'est trois choses. C'est plus de débit. Et ça, c'est le sens un peu de l'histoire des télécoms 2G, 3G, 4G, 5G. C'est un élément nouveau qui est moins de latence. Et C'est cet élément-là qui va permettre l'avènement de nouveaux usages. On parle de télémédecine, on parle aussi de voitures autonomes. La télémédecine est une façon aussi de réduire les émissions de CO2. Et la troisième dimension, c'est, ça va faire basculer nos réseaux dans le monde des objets connectés. Aujourd'hui, vous avez en moyenne 6 à 7 objets connectés à votre domicile. Demain, vous en aurez une trentaine. Certes, mais en France, on est à 80% de nucléaire. Enfin, on est à 80% de renou. On est même à 85% de renouvelables si on met l'hydraulique. Euh, mais dans un pays comme l'Allemagne, la 5G, euh, on sait ce qu'émet l'émission d'un mail en termes de CO2, même si ça paraît ridicule. Donc tout ce qu'on fait... Euh... Euh, si si, si je, je peux compléter euh, oui, Thomas sur le sujet. Euh, la 5G va donner du débit, mais la première chose que va donner la 5G, c'est de la capacité. J'évoquais tout à l'heure un risque de multiplication par 5 des usages dans les prochaines années. Euh, les technologies 4G ne permettraient pas d'absorber l'ensemble de, de ce besoin. Donc il est clair que la 5G va offrir des besoins capacitaires. Ces besoins capacitaires, ils sont d'autant plus importants que c'est dans les zones qu'on va dire saturées ou proches de la saturation. Donc le paradoxe qui est aujourd'hui important, c'est qu'on peut voir des tentations de dire « il faut mettre la 5G partout » parce que c'est le nouveau monde, ça va être fantastique, ça va vous faire vivre tous totalement différemment. Je n'irai pas jusque là. Je considère que ce qui est important, c'est d'avoir un débit correct et que pour avoir du débit correct, selon les endroits, il y aura des endroits où la 5G va être nécessaire et il y a d'autres endroits où la 5G les moins. Ça, c'est par rapport à la première fonction. Pourquoi je parle de la première fonction Parce que c'est la seule qui sera disponible en 2020. Après, il y aura d'autres fonctions, d'autres fonctionnalités, ce qu'on appelle les fonctions de slicing, qui permettront de faire des classes de services dans le monde du B2B, c'est 2022, 2023. Hein, c'est pas avant. Hein. J'aimerais qu'on casse le mythe de la 5G demain matin va changer la vie de tout le monde. Et le dernier élément en ce qui concerne l'IoT, euh, l'IoT, c'est très intéressant. Mais là aussi, il faut que l'ensemble des architectures en mode virtuel, en mode distribué avec des latences faibles soient, soient, soient, soient mises dans tous les réseaux. Et on voit que ça va prendre un certain temps pour sa mise en œuvre parce que ça nécessite des développements qui aujourd'hui sont principalement faits en Chine par trois fournisseurs. Et les trois sont au bout de ça en Chine. C'est quoi, c'est Huawei, ZTE Non, c'est Huawei, Ericsson et Nokia. Ah oui, bien sûr. Les trois, aujourd'hui, font des trucs en Chine. Donc ouais. si par hasard... No nous Nokia moins que les autres. Pardon Nokia moins que les autres. Hein. Que les autres. Et et ils font Ericsson, du 25% en Chine, tout le Ericsson, reste ailleurs. Ericsson moins, que, Ericsson moins que Nokia, et Nokia moins que Huawei, c'est sûr. Ouais. Alors on y est, on y est. Alors voilà, donc euh, vous investissez. Est-ce que je peux vous dire combien, vous demandez combien vous investissez sur la 5G tous les deux C'est quoi vos plans d'investissement C'est un investissement en 5 ans C'est un plan sur 5 ans Aujourd'hui on réinvestit l'équivalent de 30% de notre chiffre d'affaires, euh, la moitié sur euh, le mobile et à partir de l'année prochaine l'essentiel de nos dépenses d'investissement seront sur, euh, sur la 5G. D'accord. Et c'est quoi C'est deux tiers matériel, un tiers conseil Enfin un conseil, conseil et ingénierie non, c'est essentiellement à la fois du génie civil, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que le secteur des, des télécoms, euh, vous le résumez très souvent à l'iPhone ou euh, au Samsung ou au terminal que vous avez dans votre main, mais derrière il y a des réseaux, euh, 60-65% de nos investissements sont des euh, dépenses de génie civil, euh, d'infrastructures passives et 30 à 40% sont des dépenses d'équipement. Euh, si on veut parler des investissements, ce sera des investissements en milliards, ça c'est sûr. Sans parler des fréquences dont on ne sait pas encore à quelle sauce on va être mangé. Et dans les fréquences il y a deux aspects. Il y a à la fois ce que l'État pourrait nous demander en prix des fréquences et l'État ce qu'il pourrait demander en l'intention de couvrir l'ensemble du pays en 5G. Le cumul des deux peut entraîner des dépenses considérables. Parfois certains euh, politiques nous disent notre ambition c'est de vous aider à déployer, donc nous pousser à investir dans les territoires le plus loin possible. Donc on va travailler pour que les fréquences ne soient pas chères. Donc ça, ça pourrait être le régulateur, etc. Et puis l'autre côté, vous avez Bercy qui dit moi, mon objectif, c'est de gagner beaucoup d'argent. J'espère qu'on ne va pas avoir les deux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à dire que dans l'affaire, les deux réunis nous coûtent finalement deux fois ce que ça devrait coûter normalement. Alors euh, j'imagine que tous les deux, vous avez un contrat d'équipement avec Huawei. Nous, on a fait le choix sur le mobile d'être à 99,9% européens. On travaille avec Nokia. Ça, euh, on a une stratégie mono fournisseur, ce qui est <rire> assez euh, ce qui peut ce qui étonne certains, certains d'entre nous. On regarde de très près ce qui est en train de se passer sur Huawei pour plusieurs raisons. La première, c'est pour des raisons géopolitiques. et On est un peu étonné de voir euh, l'Europe prise un, un peu au milieu de ce combat entre les états unis et la Chine sur le leadership technologique avec un principe quand même qui s'impose à nous. Acteurs économiques occidentaux, c'est le principe d'extraterritorialité du droit euh, américain. Il euh, y a une loi qui était en discussion hier euh, au Sénat euh, qui va nous imposer de demander des autorisations administratives lorsqu'on choisit un équipementier et un équipement, un équipement euh, spécifique. J'espère qu'on va connaître les règles du jeu le plus rapidement possible et que ça ne va pas être un frein euh, à, à, à, à l'investissement. Et même si on n'a pas recours à Huawei, aujourd'hui, euh, chez Free, euh, sur notre réseau mobile on ne voit pas ça comme une bonne chose parce qu'on risque de se retrouver dans un face-à-face -face entre Nokia il y a déjà et très Rickson. peu d'équipementiers aujourd'hui. Il y a trois grands eh équipementiers oui. mondiaux et deux Samsung et ZTE derrière. Et euh, ce n'est pas nécessairement une, une bonne chose. Oui, je crois que malheureusement, il n'y a pas un seul groupe, je parle bien de groupe en Europe, qui peut dire ⁇ je n'ai pas d'équipement Huawei ouais. ⁇ euh, Ils sont partout, mais pour une raison simple, c'est que ces groupes ont eu besoin de prendre Huawei à un moment donné parce que c'est ceux qui avaient les meilleurs produits, la meilleure qualité. On verra avec le temps. Mais euh, que ce soit Orange qui en France peut être sauvé par le fait qu'il n'y a pas trop de Huawei, dans le reste du monde, Orange, Huawei est probablement son premier fournisseur. Je ne parle pas des autres, mais c'est le cas de la plupart de tout le monde sur le marché. En ce qui concerne Bouygues Telecom, euh, on a moins de 50% de nos équipements qui sont Huawei et ce n'est que les parties radio et absolument pas les cœurs de réseau. Et ce n'est pas les grandes villes comme Paris, etc. Ce qui correspondait à l'époque à l'ensemble de besoins, finalement, euh, de l'environnement, de la sécurité nationale et des politiques, qui étaient de dire faites attention, on les met, on sait jamais, protégeons-nous quand même un petit peu. Euh, de ce fait, aujourd'hui, je crois que l'enjeu qu'il va y avoir, c'est que des lois pourraient sortir pour demander, finalement, à suivre un peu mieux. C'est pas anti-Huawei, c'est suivre un peu mieux ce qui se passe dans le cadre de la 5G. Et dans ce contexte, la question, c'est Assurons-nous qu'on va avoir les moyens de vérifier. Et deux, que ça aille suffisamment vite pour ne pas retarder le système. Ce serait quand même un comble qu'en France, des systèmes de contrôle freinent la mise à disposition de ces services sur le marché français et ne les autorisent pas à les déployer de manière plus rapide. Alors dernière question qu'on pose systématiquement, donc je vais vous la poser. Euh, C'est cette fameuse euh, réduction de 4 à 3 opérateurs alors évidemment, vous, vous êtes les DG et c'est les actionnaires qui décident ce genre de choses. Et les actionnaires dans ce milieu, le, les trois qu'on connaît en tout cas, ont une sacrée personnalité, que ce soit Xavier Niel, euh, Martin Bouygues ou euh, euh, Zud, comment il s'appelle le euh, SFR Drahi, Patrick Drahi. Euh, c'est des gens euh, qui ont, je a pas caractériel. Même pour Xavier, on pourrait le dire sans le vexer, je pense un petit peu. Ça fait 20, 22 ans que je le connais. Et je pense que... Euh, et, est-ce que c'est une perspective qui arrivera où il faut laisser tomber On n'en parle plus, c'est fini. Et finalement, je vais être le dernier à vous poser la question. Mais Free ne veut pas de la consolidation. Nous, on souhaite rester indépendant. On n'a pas envie de se faire acheter. On fête nos 20 ans cette année. C'est le plus bel âge. C'est à la fois l'âge des possibles et encore l'âge des rêves. Euh, on n'a jamais euh, souhaité céder le contrôle euh, de Free. Ça n'a jamais été envisagé. C'est une formidable histoire industrielle, humaine et on considère qu'un marché à quatre opérateurs, si les règles du jeu sont respectées, est un marché viable. Nous, on a 22 ans, je suis un peu son aîné, finalement. Et donc à ce titre, ben, la sagesse va parler. En effet, pour que les choses se fassent, euh, il faut toujours trois choses, hein, ce que je dis, pour que les choses se réalisent. Alors que je rappelle que, finalement, la France à quatre acteurs, c'était un souhait politique. Et depuis, ben, on a fait avec, et puis on, on s'est organisé tous en conséquence. Mais au-delà de ça, pour que si vous imaginiez le phénomène que vous évoquez euh, se produise, il faut trois ingrédients, un acheteur, un vendeur et euh, se, se caler sur un prix. J'ai le sentiment que l'équation à trois dimensions est très peu probable. C'est effectivement ce qu'on sent. Il y a trop de... Ce n'est pas d'ego, d'ailleurs. De, de... On a trois conquérants, on a trois conquérants. Voilà, et on ne va pas leur demander de... Ce serait euh, un miracle, je pense pas... Voilà, mais en tout cas, merci beaucoup, je pense qu'on les applaudit. Et merci. C'est des confraternels et sportifs, et je l'imaginais bien comme ça. Merci beaucoup. Merci.